C'est la première fois dans l'histoire que les citoyens pensent qu'il n'est pas co promoteur de son propre avenir. Es. C'est comme une faille qui s'est ouverte dans la, la, la façon citoyenne de voir la prise de décision qui les concerne. On est tous impliqués dans l'avenir d'une bâtisse comme celle-là. Ceux qui sont locales et un petit peu moins locales. Moi, j'ai viens du plateau, fait que je me suis déplacé pour venir ici, mais je me sens super concerné. Ah, mais j'ai pas fait de réflexion sur... Honnêtement, j'ai pas fait de réflexion sur... Okay. Si on me demandait à moi maintenant d'en prendre une, une, une part, quelle, quelle part je serais prêt à jouer Est-ce que, est-ce est-ce que, est que d'être membre Est-ce que, est-ce que demain matin, oui, oui, là, là, je signerais? Si on me demandait là de signer, c'est vrai que ce que tu au niveau du financement, des structures, des gouvernances, est, euh, tout, il y a tellement de possibles qu'il faut juste être sûr de, de l'intention. Euh, ça, c'est peut-être le deuxième enseignement qui de la semaine, à préciser l'intention profonde du projet saint et euh, de cette intention-là, à ce moment on va trouver les modèles. Il se passe beaucoup de choses euh, dans le monde du financement de projets, de, de, de petits projets, mm -hmm. et puis on a commencé à regarder ce matin des, des, des formes dont on n'entend pas beaucoup parler mm -hmm. de financement. Il y a peut-être deux grands, deux grands niveaux de, de présentement, ce qui se passe, c'est euh, un niveau qu'on appelle l'émergence des communs puis l'autre qui est vraiment le socio-financement. Les deux ont des liens, on dépasserait. dépasserait. C'est des fondations qui peuvent être faites, d'un ensemble de choses. Donc, il y a ces modèles-là qui existent. L'idée, c'est de faire en sorte que le bien sorte soit, soit du marché. On lui donne une vocation, puis cette vocation-là ne peut pas être utile. Perpétuelle. Perpétuelle, ou encore là, d'autres formes intermédiaires. J'ai l'impression que ça va marcher. J'ai l'impression que l'énergie était bonne. Euh, il y avait des bonnes idées. Il y a beaucoup de belles volontés, de bonnes volontés aussi. Puis de l'argent, un ça je que ça sera. Il faut commencer par y croire. Moi, je me suis dit, enfin, enfin, il y a quelque chose qui existe pour essayer de réfléchir et trouver une solution à ce problème qui est, qui est assez généralisé au Québec. Là. Moi, je trouvais ça très sympathique, le concept de porte ouverte. Là. La représentativité des citoyens, c'est toujours... une Difficulté immense, mais moment, tu pars du principe que les gens qui s'intéressent à cette question-là, c'est les bonnes personnes. La mobilisation citoyenne est au niveau des idées. C'est ça qu'on voulait. Alors, nous, ce n'est pas de mousser la mobilisation citoyenne pour en arriver à, à se tenir ensemble, debout et dire « on sauve l'Église ». C'est comment on sauve l'Église. Les gens arrivent méfiants, ça ne marchera pas. Est, donc il faut, il faut travailler avec, avec quelque chose comme euh, « ouais, bon, on peut travailler ensemble, puis se faire confiance puis régler nos problèmes » que le bien commun soit la salle multifonctionnelle. Le bien commun n'est pas obligé d'être la prise en charge du site au complet, parce que là, c'est éclairant, là, c'est le, le reste site. du site, il est là à ce moment-là. Alors, si on prend seulement une partie en charge, le reste du site, il y a besoin d'être chauffé, il a besoin de… C'est de... ça, la, la beauté de pouvoir, d'avoir le luxe, dans le fond, d'avoir des partenaires qui sont des organismes bien établis qui ont accès à des sources de financement, qui ont potentiellement de l'argent à investir, la gouvernance découle du mode de tenue une fois que l'argent pour acheter. Si on veut mettre ça dans l'ordre, on ne va pas parler de qui par quoi avant qu'on sache d'où vient l'argent et quel est le mode de tenue privilégié. J'ai déjà été intéressé par des projets de type citoyen. J'ai déjà participé même. Ça, des fois, ça n'a pas toujours tourné comme je l'aurais voulu. Mm -hmm. Sauf que la première réunion à laquelle je suis venu lundi, ça m'a inspiré beaucoup parce que j'ai trouvé des gens très compétents. Puis ça, ça euh, je me suis dit, bon, Ouais, ça, ça me tente, de, de, puis j'ai du temps. Quel genre d'investissement, en co-design, dans les processus de, de, de réidentification, puis qu'on choisit c'est quoi la vocation de l'espace, l'opportunité est trop grande. Comme la concertation de plusieurs voix, que je trouve intéressante, puis j'ai l'impression que la vocation est réellement est bénéfique pour la localité. Je trouve que c'est une belle opportunité d'implication à, à un niveau local, à un niveau... Euh, Ouais. Il faudrait que dans ce financement-là, on dise « bon ben voilà, la part du rêve ». On garde un pourcentage pour la part du rêve.